Bien, je vais vous parler de ce livre euh, que j'ai écrit après avoir travaillé pendant des années euh, à la protection judiciaire de la jeunesse dans une équipe éducative en milieu ouvert avec des adolescents qui étaient adressés par le juge des enfants, voire le juge d'instruction, des adolescents violents, de plus en plus violents, des adolescents euh, en errance, des adolescents déstructurés et euh, dans ce livre, je parle essentiellement des enfants de l'exil, c'est-à-dire des enfants dont les parents euh, euh, sont nés dans un autre pays et sont venus, euh, par la force des choses, s'installer ici. Mais des parents qui n'ont pas forcément euh, transmis euh, ce qu'ils ont vécu euh, à cette occasion. Et on se retrouve avec des enfants qui sont suspendus au milieu de nulle part, euh, des enfants qui sont entre deux langues, entre deux cultures, euh, qui ne savent pas d'où ils viennent euh, et qui n'ont pas de projet, pas de désir, pas d'horizon. Euh, le délit euh, peut être une chance, mais oui, il peut être une chance si on l'entend comme un signal d'alarme et qu'on s'en saisit euh, pour euh, faire ce travail d'élaboration, de subjectivation avec euh, ces adolescents et avec leurs parents qui ont des choses à leur dire. Euh, donc c'est un travail, c'est un projet d'équipe euh, autour euh, d'une un, écoute analytique hein, euh, qui n'est certainement pas celle de la cure classique bien entendu, mais un projet analytique euh, qui a été construit en équipe euh, pour euh, que ces enfants puissent se saisir euh, de leur histoire et euh, puissent mettre des mots euh, sur ce qui euh, jusque là, n'a été vécu par eux que dans la violence. Il faut dire que ce sont des enfants qui ont vécu des gros traumatismes précoces, euh, parce que leurs parents eux-mêmes étaient en très grande difficulté. Euh, alors, ce sont des enfants qui ont le sentiment qu'ils ne sont rien, hein, qu'ils euh, sont en échec partout, euh, qu'ils ne comptent pour personne. Or, le, le, le délit, c'est une occasion euh, de leur dire qu'ils comptent. Hein? Et parce qu'ils comptent, ils ont à rendre des comptes et parce qu'ils sont inscrits dans le lien social, eh bien, euh, ils ont à, à se situer par rapport à la loi. Alors, la loi, en l'occurrence, là, c'est la loi sociale, mais notre travail euh, d'analyste euh, va être de retravailler autour euh, de la première des lois, hein, euh, qui est la loi symbolique, euh, et, et c'est en ça que le travail euh, avec les parents, euh, avec les pères, euh, est fondamental. Euh, alors, c'est un, un livre qui témoigne euh, à la fois d'un combat institutionnel, hein, parce qu'on euh, ne peut pas accepter d'être assigné à, à, à cette place d'objectivation de l'autre hein, qui est demandée par le magistrat pour faire des bilans de personnalité, des rapports, ce qui vient contre, contredire complètement euh, ce qui est l'éthique hein, du psychanalyste. Et pourtant, euh, il faut dire que c'est grâce au juge, par le juge et pour le jeune qu'on est là. Donc il faut trouver sa place. C'est un combat institutionnel, euh, mais c'est aussi un, un travail clinique à élaborer et c'est un travail théorique. Et c'est tout ça que j'essaye de rendre compte, c'est tout ça dont j'essaye de rendre compte dans ce livre, euh, qui est très inscrit dans le politique, bien évidemment. Euh, C'est un livre qui s'adresse aussi bien, enfin j'ai souhaité que ce livre s'adresse aussi bien à des analystes qui ne rencontrent pas ces jeunes, parce qu'ils n'iront jamais voir spontanément un analyste, qu'à des éducateurs, euh, qu'à des enseignants, euh, les assistantes sociales, enfin tous ces, ces travailleurs sociaux euh, qui, euh, qui, qui ont à prendre en charge ces jeunes, et on ne sait pas très bien en général par quel bout les prendre, parce qu'ils euh, nous rejettent, hein, ils sont dans la haine de l'autre parce qu'ils ont euh, le sentiment qu'ils n'ont pas été euh, reconnus et aimés. Euh, alors si on ne veut pas qu'ils s'accrochent à la première perche venue qui est celle du djihadisme, euh, qui est une, une cause. C'est des enfants qui sont à la recherche d'un idéal. Hein? Et le seul idéal qu'on leur propose, eh euh, c'est celui d'aller combattre pour euh, être reconnus par un prophète, par Allah. Et on leur fait croire qu'ils ne comptent pour personne et que là, ils vont non seulement euh, mourir pour la cause, mais c'est par cette mort, mort qu'ils vont exister. Euh, c'est là tout le paradoxe. Euh, donc, c'est une cause assassine, c'est une cause suicidaire à laquelle ils vont s'accrocher pour pouvoir vivre. Euh, alors, c'est en ça que euh, je pense que s'il si y a un travail à faire, c'est pas euh, dans une optique de déradicalisation, mais dans une optique de prévention à la radicalisation. Et c'est un travail euh, essentiellement clinique dont je peux témoigner aujourd'hui. Euh, à l'occasion de ces premières manifestations de, de violence tous azimuts, j'ai envie de dire. Voilà.